Nous allons écouter maintenant euh, Alex Lefebvre. Alex Lefebvre est professeur émérite à, à l'Université libre de Bruxelles. Quand on dit Université libre de Bruxelles, ce n'est pas le même type de libre que l'école libre en France. C'est justement non catho. Donc euh, c'est un représentant de l'université athée <rire> qui vient justement euh, ici en terrain presque ennemi. Presque ennemi. Alors Alex, on se connaît depuis longtemps, puisqu'il était présent lorsque nous avons fait notre premier concert à l'université Lyon 2 avec Albert Sicone, Et c'était la première fois qu'on se produisait sur scène avec Albert. Et Alex était, je m'en souviendrai tout le temps, au premier rang, et il avait mis une ambiance du tonnerre de Dieu. Ça avait été un truc absolument remarquable. On entendait que lui, il tapait des pieds, il sifflait, il claquait des mains. On s'est dit, il va s'arrêter, l'énergie humaine, là, qu'on puisse chanter, parce que... Alors, Alex m'a invité plusieurs fois pour des conférences ou des cours à l'Université libre de Bruxelles et il m'a fait découvrir Bruxelles by night. Alors, quand vous découvrez Bruxelles by night avec Alex Lefebvre, vous avez intérêt à avoir beaucoup de citrate de bétaine dans la poche. Parce que, bien entendu, on a fréquenté des bistrots, on a mangé des moules, et des frites. On s'est fait quelques repas tout à fait sympathiques dans les, dans les ruelles de, de Bruxelles. Et lorsqu'il m'avait présenté aux étudiants de l'Université libre, il m'avait défini, il avait dit, ben voilà, je vais vous présenter Alain Ferrand. Euh, Alain Ferrand, c'est au fond un Alex Lefebvre. Alors je suis heureux de vous présenter Alain Ferrand. <rires> à toi Alex. belge. Ah, il faut que je prenne le, le, le, le péniche. Que tu veux un pied Un pied Non, non, il ne faut pas être grossier, en plus. Hein, là, suis... Bien, que, comme le dit dans le film Les enfants du marais, de Becker, je ne sais jamais si c'est Jacques ou son père, ou si c'est l'inverse, mais enfin, un acteur français dont on me prête parfois une flatteuse ressemblance. Au cours, à, à, ceux qui trouveront, ils, ils auront une bise à la fin de la séance. Hein, « Qui, lors d'une séance très bucolique, de récolte d'escargots, lui, le petit bourgeois, un rien précieux, répète avec une bien naïve satisfaction, « J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. » D'autant plus que l'acolyte qui vient de me précéder... Me dégage de quelque chose qui, lorsqu'on choisit un titre pour une conférence, on, on vous prévient longtemps à l'avance et puis on, il faut donner un titre, comme on dit, on ne sait pas très bien ce qu'on va donner. Donc, le jeu de mots que j'avais mis dedans, je n'en suis absolument pas gêné maintenant, puisque, avec tout ce que j'ai entendu, ça peut passer. <rire> à l'intérieur, à l'extérieur, Alain et Alex de la famille Terrier, une fois. Là, je suis très content, j'ai bien fait de venir. Alors, tu, tu, tu évoquais gentiment tes, tes passages à Bruxelles, et je pense que le cours que tu es venu donner est resté dans la mémoire des étudiants, et surtout des étudiantes. Et... Après ce passage, quelques étudiantes, justement, étaient venues me dire quelque chose que tu viens gentiment de rappeler, si ce n'est que c'était un peu moins, moins narcissique. Elle me dit « Vous êtes un peu comme lui <rire> ». C'était un peu renversé. Alors, elle, elle complétait « sérieux, chaleureux, plein d'humour » et une phrase succulente que je voulais te rendre comme ça. « Derrière sa moustache, drue et un rien sévère, il a l'œil rieur ». Alors ça, c'est typiquement belge, avoir l'air et l'œil rieur. Voilà, je vais vous inviter à une petite promenade belge. Je ne vais pas me balader dans les œuvres d'Alain Ferrand, on les a entendues, mais je vais le rejoindre quand même sur quelques éléments. J'espère que je ne me ferai pas trop long là-dessus. Et une, une question que je, je m'étais dit, c'était presque, et j'y reviendrai, comment Alain Ferrand pourrait-il devenir belge et j'y dis bien « belge » et pas « belge hein, ». Vous connaissez l'accent qui est fort, notamment « une fois », etc. Cela fait un peu plus de 20 ans que je prends plusieurs fois par an le TGV qui m'amène en gare de Lyon, par Dieu, comme un juron élégant. « Par Dieu, je vais à Lyon ». Bien qu'à ces âges où l'on nous force presque à plutôt regarder derrière soi... Ne serait-ce que pour vider un bureau, ranger ses cartons, participer à des journées commémoratives, ces cruelles descentes de croix académiques, faire le point sur une œuvre sans trop de nostalgie, qui, comme disait Simone, signorait, n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Il est toujours agréable de reprendre le train et de revoir des amis. J'ai des amis à Lyon, Alain en est un, avec des tas d'autres, et depuis 96. Je peux traduire. Je viens régulièrement me tremper, un peu comme la frite belge, dans ce que j'expliquerai comment on fait des frites tout à l'heure, parce que ce n'est pas possible, ici à, à Lyon. Je viens se tremper dans essentiellement de l'amitié, mais une amitié qui passe par des moments intellectuels terriblement enrichissants. Ça a été pour moi un, une première venue qui s'est prolongée, qui se prolonge encore jusqu'à présent. Donc je, je me sens, je, je vais dire une grossièreté, je me sens un peu lyonnais. Les étrangers à Lyon vous diront « ça, c'est un truc pas possible », mais je me sens quand même un peu lyonnais. Donc, merci de ton invitation, Alain. Elle m'honore. Je... Les mots sont sincères. Elle me touche. Elle me plaît dans la forme libre, diversifiée, foisonnante, à rien d'écalé, peu conventionnel, confortable, comme cette guitare d'ailleurs languissante sur les cuirs du EMS au cœur des livres, en couverture du folder. C'est peut-être pas un Hems, mais moi, je voudrais que ce soit un Hems. Vous connaissez les Hems, ces fauteuils luxueux, en cuir, etc. J'avais l'impression que c'était un Hems. Je me suis parfois, d'ailleurs, demandé si mon patronyme, si souvent affiché au programme de tous ces colloques lyonnais, n'avait pas été « Lefèvre ». Mais si ça avait été, par exemple, un peu plus, plus au sens et à la tonalité belge, « Van Ramen donc » ou « Van Iperzil » ou encore « Verleisen le belge. « Alex » des « Mauvais garçons » le belge. Ça sonne un peu comme dans le milieu, finalement, cet aspect-là. La France et la Belgique, donc, France-Belgique, mauvais souvenir de juillet. Passons, parlons de ces liens d'outre-criévrains, parlons sans rigueur de ces choses qui nous font nous aimer et nous détester passionnément. D'abord, un peu d'histoire. Anecdotique, mais c'est bien de ces petites histoires que l'histoire se nourrit. Connaissez-vous Louis Deschet, Peut-être son nom de théâtre. Alexandre Geneval, comédien-poète né en 1801 à Lyon. En 1830, il s'apparaît à entrer à la comédie française quand il apprend que Bruxelles se révolte contre le prince d'Orange et ses troupes, à l'issue de la représentation à la monnaie de la Muette de Portici, opéra écrit par le compositeur français Daniel François Esprit Aubert, dont le livret retrace la révolte du peuple italien de la ville de Portici contre la domination espagnole, et dont le chant Amour sacré de la patrie, enflamma l'élan révolutionnaire du peuple de Bruxelles contre l'occupant hollandais. C'est lui, Hippolyte, Hippolyte Louis-Alexandre Deschet, qui écrit les premières paroles de la Brabansonne sur une musique de François Van Kaplenau, violoniste à la monnaie. Hélas, le 19 octobre 1830, quelques jours après, Alexandre Geneval, ce héros romantique, est tué par un boulet de canot hollandais dans la ville de Liège, entre Bruxelles et Anvers, il avait 29 ans. La Belgique se proclame État souverain et appelle le prince Léopold de Habsbourg, qui devient le premier roi des Belges. Donc vous voyez qu'à l'origine, quand même, il y avait là un Lyonnais. Vous ne le saviez peut-être pas, non Eh ben voilà, vous le savez. Nous avons des racines communes. Jules César avait écrit que tous les peuples de la Gaule de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Je répète. On se demande toujours pourquoi Gauchini a planté son village d'irréductibles gourlois en harmonique et non en Belgique. Mais ça, c'est une autre histoire. On reverra ça plus tard. Bruxelles devient donc la capitale de ce nouvel État considéré alors. Mais est-ce que cela a changé comme la langue des d'Ésope On le moquait. On l'admirait, la Belgique et le Belge. Cet oxymore politique n'a cessé de battre avec humour dans les logiques paradoxales de ses structures, de ses cultures, de ses mentalités. Trempé dans ses contradictions compliquées, il a fait du compromis son sport national. Je parle des Belges, là. Situation compliquée, mais jamais désespérée. Souvent incompréhensible, surréaliste, absurde. Nous y avons nourri une forme d'humour calédoscopique surprenant qui mêle nombrilisme populaire à la plus incurable autre dérision. Mais aussi des décisions surréalistes, créatrices au sommet des structures démocratiques de cet État nouveau. Il ne date quand même que de 1830. Le 29 mars 1990, je le prononce à la belge, je, je, si vous voulez je traduis, 90 donc, le Parlement belge vote la loi de dépénalisation de l'avortement. La Constitution décrète que toute loi, pour être applicable, doit être contre signée par le roi. Or, Baudouin, roi des Belges de l'époque, refuse de signer un document qui va à l'encontre de ses principes moraux et religieux. Le premier ministre catholique de l'époque, Martens, fait euh, euh, voter par le Parlement lui-même une incapacité de régner de 36 heures ce qui permet de faire entériner la loi et permet au roi de rester fidèle à ses convictions. Une crise institutionnelle et constitutionnelle est évitée. Un vrai compromis à la belge, comme on dit. La Belgique, donc, un pays. Oui, tout ça est vrai. Hein oui, j'invente pas. Non, croyez quand même. J'ai rien de sérieux. Hein un pays bourré de problèmes, mais qui trouve toujours les solutions. Fusse-t-elle invraisemblable et surréaliste. C'est peut-être une des raisons qui fait de nous une cible toute désignée de la finesse de, de votre humour, de votre tendre ironie, vous les Français qui aimez tant venir en Belgique. Je vous en suis, je vous sens quelques-unes sur le mode « les Belges, c'est » et dont nous sommes assez fiers. Comment reconnaît-on un Belge qui joue à la pétanque C'est le seul qui essaie de faire des têtes, monsieur. Comment reconnaît-on un loup belge dans une bagarre C'est le seul qui attaque avec un rasoir électrique, monsieur. Un belge dans un restaurant refuse de manger la langue de bœuf. Je trouve dégoûtant de manger quelque chose qui sort de la bouche d'un animal. Dans ce cas, je préfère manger des œufs. À la TV, une dernière, le présentateur annonce la nouvelle... Terrible accident d'hélicoptère dans un cimetière belge. Les sauveteurs ont déjà dégagé plus de 800 corps. C'est votre savoureux poète, chanteur et comédien François Morel qui les décliné dans un de ses fulgurants papiers hebdomadaires sur France Inter. Comment peut-on avoir envie de devenir belge Car l'humour belge, c'est, par contre, je suis désolé de prendre de temps en temps cet accent ridicule, hein, mais c'est parce que vous, c'est comme ça que vous nous comprenez, en fait. C'est par contre ces surprenantes ruptures de langage, ces déclinaisons absurdes, un rien suspendu au cœur de ces fractures de la pensée, et qui laissent l'auditeur, pour le moins surpris, indécis quant à se laisser aller à en rire. Deux Belges roulent en voiture. Au feu rouge, ils s'arrêtent. Le feu passe au vert. Le conducteur ne réagit pas. Le passager se retourne vers son ami. « Vert !» lui dit-il. Le conducteur réfléchit. « À tout hasard, vert, je dirais une grenouille <rires> ?» Ou encore, « Quelle est la différence entre un canari ?» Silence. « Il n'y en a pas. Il a deux pattes les mêmes, surtout la gauche. » Cela respire la légèreté bon enfant des surréalistes belges, n'est-ce pas Montrer les fissures du temps et de l'espace, retourner les logiques du monde pour ouvrir les contours de la pensée au-delà de la maîtrise des savoirs. Accepter toujours le déséquilibre inquiétant de la fiction contre la réalité, de la mise en perspective en abîme des choses. Ceci n'est pas la réalité, ceci n'est pas la vérité, ceci n'est pas une pipe, comme on le reverra plus loin, et d'en rire essentiellement entre amis. Pourquoi alors voudrait-on devenir belge Cela n'a pas toujours été si bon enfant entre nous. Le 24 avril 1864, Baudelaire, ça c'est un français, hein prend le train pour Bruxelles en vue d'y séjourner quelques semaines, le temps d'un dépaysement, le temps de traiter quelques affaires dans l'édition de ses œuvres complètes, refoulées par les éditeurs de la place de Paris. Il y restera deux ans et finira à l'état d'épave, hémiplégique et aphasique. Nous n'y étions pour rien, je vous assure. Une certaine haine, pour ne pas dire une haine certaine, l'attachait à Bruxelles et ses habitants. Il en laissera quelques textes assassin, il faut le dire. Pauvre Belgique, pauvre Baudelaire. Je le cite. C'est un peuple siffleur qui rit sans motif. Aux éclats, signe de crétinisme. Ça nous a fait beaucoup rire. Il faut dire que passer des bords de la Seine aux berges de la Seine, la rivière qui traverse Bruxelles, font très dépréciogène et acide pour un Charles Baudelaire en disgrâce à cette époque. Écoutons ce petit sonnet écrit pour nous et sans rancune pour la poésie française. Il s'intitule, de Charles Baudelaire, « Les Belges et la lune ». Je vais essayer de d'un pas mettre trop d'accent. On n'a jamais connu de race si baroque que ces Belges. Devant le joli, le charmant, ils roulent de gros yeux et grognent sourdement. Tout ce qui réjouit nos cœurs mortels les choque. Dites un mot plaisant, et leur œil devient gris, éterne comme l'œil d'un poisson qu'on fait frire. Une histoire touchante, ils éclatent de rire pour faire voir qu'ils ont parfaitement compris. Ils n'avaient pas cet accent-là, je vous en assure. Comme l'esprit, ils ont en horreur les lumières. Parfois, sous la clarté calme du firmament, J'en ai vu qui rongeaient d'un bizarre tourment, dans l'horreur de la fange et du vomissement, égorgés jusqu'aux dents de genièvre et de bière, aboyaient à la lune, assis sur leur derrière. Vive la Belgique Vive Comment est-ce qu'il s'appelle encore, ce crétin, là On serait disposé à traiter le grand Jacques de joyeux copieur. Je parlais là d'un vrai Belge, hein le grand Jacques, d'un joyeux copieur, lui qui, quelques degrés de latitude plus au nord, chantait les marins d'Amsterdam, et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent, comme je pleure, sur les femmes infidèles. Il faut dire que Brel n'était pas nécessairement un amoureux des femmes, et que son machisme y allait parfois sans, avec le dos de la cuillère. Pourquoi voudrait-on devenir belge Pourquoi voudrait-on devenir belge 250 000 résidents français sur le sol belge. La plus grande migration de ces 50 dernières années. Je suis désolé, je prends l'accent un peu volontairement, n'est-ce pas, mon ami. 60 000 Français à Bruxelles. Un Bruxellois sur 20 est français. À Ixelles, la commune où j'habite. Où se situe mon université libre, un Ixellois sur huit 8 et français On les reconnaît. Ce sont les seuls qui imitent encore l'accent bruxellois. Allez, encore une fois, non peut-être. Et, apothéos, cette année, 450 étudiants français s'inscrivent en premier master en psychologie à l'ULB. Belgique, terre d'accueil. Pourquoi voudrait-on devenir belge Essayons un peu à la mode de l'inventeur de Prévert de revoir un peu ces choses. Pour son climat maritime tempéré, <rire> pour sa situation au cœur de l'Europe, pour ses avantages fiscaux sur les grosses fortunes, pour sa cuisine, sa gastronomie, ses moules, ses frites, une bonne fois pour toutes, les frites, cela se cuit deux fois dans de la graisse de bœuf, le blanc de bœuf, et avec des pommes de terre « binge. J'ai encore mangé ce midi des choses que je ne voudrais pas qualifier. <rires> pour ces chicons au gratin, je vous rappelle que les chicons, vous les appelez autrement, mais je ne vous donnerai pas la solution. Pour ces waterzouilles, tu te rappelles Alain Pour ces bières d'abbaye, ces joyeuses morts subites, pour ces pistolets du déjeuner, pour ces chocolats et ces pralines, pour les spéculoses de chez Dandois, pour les chez Katov, Côte d'Or, pour sa bonne humeur et son accueil chaleureux, toujours prête à faire la fête. Je parlais du Belge, toujours. Hein pour le sens de l'autodérision et ses histoires fantaisistes. Pour le non-sens de Raymond Devos. et oui, c'est un Belge, je suis désolé pour vous. Hein pour les entartrages de Noël Godin. Celui-là, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un folklorique. Hein pour la philosophie de Jean-Claude Van Damme diplômé de l'Université de Californie. Pour les billets d'humeur et d'humour de Charlene Vanunacker, il faut savoir le prononcer, et Alex Virosex sur France Inter. Pour René Magritte, pour qui une pipe ne sera jamais vraiment une pipe. Pas d'association déplaisante, n'est-ce pas Pour ses amis Louis Kuttner, Marcel Lecomte, qui ont inventé et entretenu cet esprit surréaliste bien de chez nous. Si vous passez une soirée à Bruxelles, essayez-vous autour des vieilles tables de la Petite Fleur en papier doré. Vous y respirerez l'atmosphère de cette douce folie. Ça se trouve à la rue des Alexiens, aucune association avec moi, ça ne s'invente pas. Comment peut-on avoir envie de devenir belge Pour la folie iconoclaste picturale de James Ansor? Pour les plages sombres de Louis Pilart, pour les couleurs primaires de Rick Wouters, peignant inlassablement sa femme Nel avant de mourir à 28 ans. C'est un peintre que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Pour les gares et les femmes nues de Paul Delvaux, pour le souvenir de Jacques Brel et de Barbara, pour le commissaire Maigret et les sans Vie de Simenon, pour la ligne claire d'Hergé, les idées noires de Franquin, pour Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio et le comte de Champignac, pour le chat de gueuluc et les blagues décalées et éculées des snules. Pour cette scène de bistrot, autre soir, le patron adore Mozart. Il lui arrive de passer en boucle les sonates pour piano et violine. Un poivreau désespérément accroché à la rambarde du comptoir, dans un silence respectueux, tout à coup éricte d'une voix éthylique. « Quel con, ce Mozart !» et de vider sa bière solitaire sous le regard amusé des consommateurs et du patron. Pour ces bistro bruxellois, ces tavernes, ces estaminés, ces caberdoufs, comme on dit, aux non chantants, la mort subite, au vieux Spitege le diable furieux, traduction, l'archiduc, où l'on peut croiser Arnaud, qui chante toujours comme si c'était la dernière fois, le Sirio et ses Alvenalf. Voilà, Alain, un peu de ces broles, de ces bazars du Nord que je voulais évoquer pour toi, de ce drôle d'humour imbibé d'autodérision au relent mélancolique, de cette chaleureuse bienveillance prête à accueillir dans l'intimité de ses joies et de ses peines, rire de soi plutôt que de se moquer de l'autre, privilégier l'humour à l'ironie pour ne pas laisser aller, ne se laisser aller au mépris. Pauvre Belgique, pauvre Baudelaire. L'humour sourd et contraires, sourd. Adjectif ou verbe Tragédie ou comédie Je suis en train de regarder si je n'ai pas passé une page. Ce serait triste. Tragédie ou comédie L'humour est un acte permanent qui exige légèreté et plasticité de l'être. Glissement de l'interne à l'externe. sous titre en pensant à toi, Alain, la soutenable légèreté de l'être. Une référence cultureuse pour revenir à l'ami Alain psychanalyste, professeur, artiste, ou en termes de lieu, le divan, l'estrade, la scène. L'intérieur, l'extérieur, l'interne et l'externe. La réalité psychique, la réalité du monde, la triste réalité du monde, la triste réalité d'un monde. Entre l'un et l'autre, pas qu'une limite, qui, pas qu'une frontière, pas qu'une séparation, mais un étrange ballet relationnel sur une scène intermédiaire libre de jeu. Entre l'autre et moi, entre moi et l'autre, le thérapeute et son patient, le prof et ses étudiants, l'artiste et ses auditeurs. Séduire est mon métier. Propos incisifs de Claude Burgelin, je ne suis même pas sûr s'il n'est pas euh, s'il si, si n'est lyonnais, Claude Burgelin. Je pense, hein. Propos incisifs de Claude Burgelin, dès le début de son sémillant article « Sisif à l'université » dans la défunte revue « Les libres cahiers pour la psychanalyse ». Certes, il parle de l'enseignement de la littérature. J'ai à séduire par mon verbe, dit-il. Il doit entraîner l'adhésion, convaincre par sa perspicacité, sa pertinence, sa pénétration. Il convient que je crée les conditions optimales d'un transfert. D'un transfert non sur ma personne, mais vers ce que j'enseigne. Et un peu plus loin, mon métier est proche de celui paradoxal, on le sait, du comédien. Il est des estrades froides, figées, des pupitres supports d'un énoncé sans vie, sans corps, sans affect. Il en est de vivantes, de chaleureuses, sur lesquelles se joue plus que l'énoncé d'un état de lieu du savoir, sur lesquelles le corps enseignant, le corps de l'enseignant, s'implique pour enclencher quelque chose de l'ordre d'un savoir, certes, mais aussi d'un savoir-faire, d'un savoir-être. C'est sans doute ce qui a trait à la transmission. Ce temps fort, unique de la coprésence physique, de ces moments singuliers entre le professeur et les étudiants, de cet entre-deux médiatisé par le contenu d'un cours, respire encore de cette poussière des planches, de ces instants sublimés où l'on peut saisir dans les yeux de l'auditoire la lueur d'un intérêt, d'une compréhension, d'un plaisir à être là, d'une passion partagée. Nos auditoires se remplissent de fenêtres-écrans derrière lesquels les regards de l'attention d'une rencontre. Ici, ça va. Les captations audiovisuelles, aussi sophistiquées qu'elles soient, ne peuvent restituer l'exceptionnelle présence physique de l'artiste, du professeur, du thérapeute. En sous-main, je parle d'Alain, vous avez compris. Hein. Que reste-t-il de nos chères études Très souvent, la trace d'un professeur, d'un cours dans un amphi, de l'atmosphère d'un moment partagé. J'y étais comme une forme de transe si proche de l'antique catharsis. Car quand il y a un après, il n'y a plus d'avant. Cette mémoire se fige comme les reliques de la mémoire audiovisuelle. J'ai de ces derniers concerts de Brel à l'ancienne Belgique, à Bruxelles, cette trace pénétrante, mais sans représentation, de cette présence habitée donnant leur plein relief aux émotions élémentaires dont ces chansons étaient le médium, sous la défroque d'un histrion surjouant les grands rôles du répertoire. Ce souffle de sa voix qui enfle les gestes de ce corps en souffrance qui font communier l'être et le monde l'espace d'une chanson et qui renvoie aux origines de ce qui nous fonde. Et d'écouter la voix éraillée d'Arnaud qui, à l'instar de traîner, chante si bien la mère. « Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Elle a des yeux qui tuent. » J'ai même ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur en dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. » Notre époque s'acharne à tout photo, photographier compulsivement, sans plus regarder, sans plus prendre le temps d'un instant suspendu. La plupart des jeunes n'arrêtent pas de se prendre en selfie mortifère, oubliant et les lieux, et les gens qu'ils côtoient. Ils s'essoufflent en communication vide de désir sur les autoroutes des réseaux sociaux, à en oublier leurs voisins dans l'auditoire, à ne plus savoir qui est celui qui parle sur l'estrade. Le métier de prof est-il en train de s'effacer, comme les traces sur le sable sous le flux et reflux de la marée, pour paraphraser Michel Foucault dans un de ses ouvrages « Les mots et les choses ». Les Chinois ont programmé un robot humain pour débiter à la télévision les informations contrôlées par le parti. En viendra-t-on tristement à remplacer les professeurs par ces étranges poupées gonflables 3.0 Je n'ai jamais été présent dans les éditoires d'Alain, mais j'ai écouté les étudiants parler de cette présence, de cette expérience habitée d'une clinique racontée, exposée, de cet humour bienveillant et parfois bousculant de ses cours à Bruxelles. Monsieur Ferrand, il est un peu comme vous, ou plus souvent, « Vous êtes un peu comme lui », un clin d'œil pour finir, qui alimente nos rencontres autour des objets d'écriture, de la littérature, des stylos Mont-Blanc et autres éléments comme ceux-là. Les mots d'un autre proète croisé un jour de colloque à Lyon 2, Jean-Michel Maupois, tiré des « adieux au poème » et qui peut résonner de notre amitié. Je le cite, Maupois, « L'écriture est à la recherche de ce geste étrange et simple ». Le toucher d'une plume sur la page blanche. Il déplace en apparence si peu de choses. Et cependant, il dépose là ce qui parle au-dedans et aspire à sortir. Ce murmure d'encre qui vous coule dans la tête, l'obscure matière de la mémoire et du désir. À l'un et à l'extérieur une fois. » Mais voilà pourquoi on aime les Belges, parce qu'on aime partager des moments avec toi Alex. Merci beaucoup.